Le théorème d'inversion locale dit la chose suivante. On se donne une fonction f définie sur un ouvert U d'un espace de vanna grand X à valeur dans un espace Y. Et on va supposer deux choses. D'une part, on va supposer que f est de classe CP avec P supérieur ou égal à 1 au voisinage d'un point fixé U0 dans l'ouvert grand U. Et on va supposer de plus que la différentielle de f au point U0 est une bijection. Sous ces deux hypothèses, on peut conclure que F est un difféomorphisme local de classe CP au voisinage de U0. Alors d'abord, essayons de traduire la conclusion de ce théorème. Qu'est-ce que c'est qu'un difféomorphisme local au voisinage de euh, U0 C'est une fonction, grand F, et deux voisinages V et W, respectivement, de U0 et de son image. Donc montrons qu'il existe... Un v un voisinage de u0 et w un voisinage de l'image de u0 j'écris je note f0 ici qui soit tel que lorsque je prends la restriction de f à V, l'image se retrouve dans w et de plus f soit une bijection, dont l'inverse a la régularité de f, dont l'inverse, f-1, est de classe CP. Donc c'est ça qui nous reste à faire, et remarquer au passage que nous avons donc à trouver deux voisinages, V et W, pour lequel la propriété d'être bijective soit vraie donc ça sera la première étape et la deuxième étape une fois qu'on a montré l'aspect bijective de f ce sera de montrer que euh, l'application réciproque de f est bien elle aussi de classe euh, cp sur w d'accord alors pour le voisinage w on cherchera w de la forme W qui est égal à une boule de rayon R centrée en F0 et quel sera V et eh bien ça sera l'ensemble des antécédents F 1 de W et on verra qu'on peut le choisir inclus dans une petite boule de taille epsilon centrée en U0 ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on peut toujours supposer Que u0 est égal à 0 et que l'image de u0 est égale également à 0 donc prenez une minute pour démontrer ce résultat mettez la vidéo sur pause voilà normalement vous avez dû établir que comment est ce qu'on fait pour se ramener au cas où u0 est nul et f0 est nul il suffit de travailler non pas avec le f de départ là c'était grand f Ici, je m'aperçois, j'ai mis un petit f, pardon, c'est un grand f. Hein. Mais il suffit de travailler avec une fonction g qui va être la translatée de f, c'est-à-dire qu'on va translater à la fois dans x pour se ramener à l'origine de x, et puis on va le faire également dans la variable d'arrivée quant y, de sorte à ce que cette nouvelle fonction g vérifie bien g de 0 est égal à 0 et euh, toutes les autres hypothèses euh, par translation sont vérifiées, euh, le fait que g de classe CP est automatique et que sa différentielle en, en 0 est nul. Donc dorénavant, je suppose que U0 est nul et euh, F0 est nul. Bien, et alors maintenant, on va essayer donc, de montrer qu'on euh, a bien un, un voisinage, W qui a une boule centrée en 0, de rayon R à fixer, euh, telle que f soit une bijection de V sur W. Alors comment on va faire ça eh bien, dire que c'est une bijection, ça veut dire que on doit résoudre une équation. On doit résoudre l'équation f de u est égal à f pour un petit f qui appartient donc à cette boule br centrée à l'origine de grand Y. Et on doit la résoudre pour une inconnue U euh, qui va être unique dans V. Une unique solution de cette équation -là. Donc c'est ça qu'on a à résoudre c'est l'équation F de U égale à F, où le paramètre petit f est fixé et où on cherche U. Donc comment faire pour résoudre cette équation-là On ne sait pas encore inverser f, on ne peut pas le faire tout de suite. Donc on va exploiter nos hypothèses et nous dire bon, bah, que si f est petit, probablement qu'on peut chercher u petit, hein, on veut u dans un voisinage de, de u0 égale à 0. Et donc ce qu'on a envie de faire, c'est d'écrire le fait que f est différentiable en 0. Donc j'y vais, f de u c'est f de 0, plus différentiel de f en 0 calculé contre u, plus un reste qui est donc un petit o de la norme de u. C'est la définition d'une fonction différenciable en 0. Et on veut donc que tout ça, ça soit égal à f. Alors on a dit qu'on a supposé f de 0 qui est égal à 0. Donc ça, ça veut dire que si on oublie temporairement le petit u, on a à résoudre l'équation df de 0 appliquée à u est égal à f. Et ça, on va savoir faire ça, parce qu'on sait que df en 0 est une bijection. Alors, sauf que j'ai oublié le petit o. Donc, on revient. Notre problème à résoudre, c'est df de 0 appliqué à u est égal à f, à une erreur près, qui est le petit o, et que j'écris donc à droite comme un terme d'erreur, ou encore à dire que u va être égal à l'application inverse de df en 0, calculée contre le vecteur f moins petit o de norme de u. Et au fait, qui est ce petit o ben, Il suffit de reprendre sa définition. C'était dans le développement limité qui est ici qu'on a trouvé, Petit o de u, ça n'est rien d'autre que f de u moins f de 0 qui vaut 0, moins d'f de 0 en u. Et alors vous voyez ce qu'on a écrit maintenant On a écrit à droite... Une quantité qu'on peut renommer et appeler G de U. Autrement dit, le problème qui nous reste à résoudre, c'est pour un F donné dans une boule de rayon R, trouver un point fixe de la fonction grand G. Et eh bien ça, nous pouvons le faire si on a euh, montré que G est une application contractante. Donc, montrons que pour epsilon positif bien choisi, L'application G définie sur la boule de rayon epsilon fermée, atterrit dans la boule de rayon epsilon fermée, et que c'est une contraction. Donc, il y a deux choses à faire. Contraction stricte. La première chose, c'est de vérifier que si on regarde l'image d'un vecteur U dans la boule de rayon epsilon par G, on tombe dans cette même boule. C'est-à-dire, il nous faut estimer la norme de G de U si la norme de U est inférieure ou égale à epsilon. Donc, on revient à la définition de G de U. Et c'était la différentielle de F en 0 inversée appliquée au vecteur F moins F de U moins DF de 0 appliquée à U. Bien. Alors l'application df de 0, c'est euh, la différentielle de f en 0, et donc par définition, c'est une application linéaire continue. Son inverse, puisqu'on travaille sur des espaces de Banach, par le théorème de Banach, est une application linéaire continue aussi. Donc on va pouvoir majorer ça par la norme opérateur de l'inverse de df de 0, fois la norme de l'accroissement, qui est f moins f de u, moins différentielle de f en 0, appliqué à U. Bien, alors ça c'est une constante, donc on va lui donner un nom, je vais l'appeler K. Donc tout est majoré par K, et maintenant il nous reste le membre de droite que je vais séparer en deux morceaux, la norme de F plus la norme de F de U moins la différentielle de F de 0 appliquée à U l'inégalité triangulaire bien alors il faut nous rappeler que ce petit, ce, cette quantité là f de u moins df de 0 appliquée à u c'était exactement notre petit o de u donc c'est quelque chose qui est petit devant la norme de u si la norme de u elle-même est petite donc je peux dire que cette quantité là elle est majorée par epsilon sur deux fois la constante k donc ça ça va être la définition d'une quantité que j'appelle r si epsilon est petit je répète c'est la définition d'un petit taux de u norme de u on l'a supposé dans la boule de rayon epsilon donc plus petit qu'un epsilon fixé je peux bien avoir quelque chose qui est bien plus petit que epsilon donc plus petit que 1 sur 2 k fois epsilon si je prends epsilon suffisamment petit alors pourquoi est-ce qu'on a pris euh, cette quantité-là Eh bien, vous voyez, quand on multiplie par k, déjà, ce morceau-là va nous générer un epsilon sur 2. Donc la dernière chose à faire, c'est de majorer ce truc-là. Mais justement, on a appelé R la quantité epsilon sur 2k. Donc cette quantité-là, elle est par définition de f appartenant à la boule de rayon R majorée par R. Donc toute cette quantité est finalement majorée par epsilon. Et on a bien démontré que j'ai envoyé la boule fermé B epsilon dans elle-même. Montrons à présent le caractère contractant de la fonction g. Donc deuxième estimation à faire. On regarde g de u moins g de v et il nous faut estimer la norme de cette chose-là. Bien, donc on reprend la définition qui est, qui est encore ici. Ça devient df de 0 appliqué à donc cette quantité là calculée en U moins la même chose calculée en V donc il va nous donner du f de V moins f de U moins df de 0 appliqué à V moins U et la norme de tout ça à calculer. Donc comme tout à l'heure, on va majorer par la norme opérateur de l'inverse de df de 0 qui nous sort la constante K qu'on avait vu tout à l'heure et puis il nous reste la norme de ce vecteur-là, que je vais appeler V, E, pardon. Il une parenthèse. Ok, donc il nous reste à estimer la norme de E. Alors, qui est E E, c'est F de V moins F de U moins la différentielle de F en 0 fois du V moins U. Et alors là, on va se souvenir de la, dé, de la démonstration qu'on avait vue sur le théorème des, de l'inégalité des accroissements finis, en réécrivant f de v moins f de u comme l'intégrale de 0 à 1 de la dérivée par rapport à t de la fonction f de u plus t fois v moins u. Donc, cette quantité qui apparaît pour, le, pour la première partie est toujours notre euh, df de 0, calculé contre le vecteur v-u. moins Bien, et alors finalement cette quantité là ne dépend pas de t donc je peux la passer à l'intérieur de l'intégrale et dire que tout ça c'est égal, donc d'abord on applique le théorème des fonctions composées, on va obtenir la différentielle de f au point u plus t fois v-u calculé contre le vecteur v-u, c'est le calcul de cette dérivée-là, et puis moins le df de 0 appliqué au vecteur v-u dt. Bien, Alors vous voyez qu'il y a un v-u qui se factorise à droite, donc on obtient l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de la différentielle de f au point u plus t fois v-u moins la différentielle de f au point 0, tout ça calculé contre le vecteur v-u dt. Bon, alors maintenant qu'on a écrit E sous cette forme, on peut majorer la norme de E. Et eh bien par quoi Et eh bien d'abord il va y avoir le sup des dF de U plus T fois V moins U moins dF de 0 pris en norme opérateur sur tous les T dans l'intervalle 0,1 fois la norme de V moins U. OK, donc on a fait apparaître la norme de V moins U dont on aura besoin pour, pour montrer l'aspect contractant de G de U moins G de V. Il nous reste à estimer ce sup -là. La dernière hypothèse qu'on n'a pas encore utilisée, c'est le fait que la fonction F est de classe au moins C1, et même de classe CP. Et donc, ça veut dire que la différentielle de F, vue comme application, est une fonction qui est continue. Donc, si le vecteur qui est ici est proche de l'origine ce SUP sera très petit. Or c'est le cas, vous voyez, parce qu'on a pris nos points U et nos points V dans la boule de rayon Epsilon. Donc U plus T fois V moins U est aussi dans la boule de rayon Epsilon fermée. Et donc on est proche de 0 et on peut dire que ce SUP on peut certainement le majorer par 1 sur 2 fois K si Epsilon est choisi petit. Alors pourquoi 1 sur 2 fois K Parce que maintenant je reviens ici et j'obtiens du k fois 1 sur 2 fois k fois la norme de v moins u, et donc on a montré que la fonction était 1 demi et donc la fonction g est bien une contraction, et on a établi euh, le résultat qu'on souhaitait, c'est-à-dire que euh, la fonction grand f maintenant va être une bijection euh, de euh, l'ensemble grand v vers l'ensemble grand w fixé.